bonjour je vais m'essayer un, un exercice qui pour moi n'est pas super familier je vais créer aujourd'hui un petit screencast pour vous expliquer justement comment créer un podcast avec les outils de google pour ce faire on va s'appuyer sur trois outils de google le premier eh c'est Blogger, qu'on va utiliser pour créer le flux du podcast en fait le fichier qui va informer les logiciels de lecture de podcast il y a un nouvel épisode le deuxième, puisqu'un podcast en fait ce sont des fichiers audio ou vidéo qu'on qu met à disposition de l'utilisateur, c'est un espace où on va stocker ces données. Donc on va utiliser Google Drive pour ce faire, sachant que l'avantage de Google Drive c'est qu'il propose euh, environ 15 Go de stockage, donc ça représente grosso modo en fichier audio encodé en 128K, ce qui est déjà pas mal, euh, à peu près 250 heures de publication, ce qui laisse quand même le temps de voir venir. Et puis, le dernier outil qu'on va qu'on va utiliser, euh, c'est FeedBurner, qui est aussi un outil de Google, qui est en fait un outil qui lui sert à améliorer la compatibilité des fichiers XML, euh, donc soit RSS, soit Atom, euh, pour qu'ils soient compatible avec un maximum d'outils, et dans notre cas, bah, justement, avec un maximum de plateformes euh, et d'annuaires de podcasting, pour être sûr que un maximum de personnes vont pouvoir lire notre podcast puisque c'est quand même le but du jeu donc on va travailler avec ces trois outils qu'il va falloir au tout début et bien paramétrer donc on va commencer par paramétrer Google Drive Alors, Google Drive va nous servir à stocker euh, les fichiers de notre podcast euh, la première chose à faire c'est créer un dossier donc dans Google Drive on fait un clic droit on fait nouveau dossier on va donner un nom à notre dossier de stockage de podcast donc on va l'appeler podcast 3 et on va le créer et ce dossier au bout de quelques instants voilà apparaît il est créé dans ce dossier de podcast on va stocker en fait tous les fichiers relatifs à notre podcast c'est à dire les fichiers euh, mp3 et pourquoi pas aussi bien par exemple le fichier euh, d'image qui va servir à illustrer notre de podcast puisque apple itunes demande par exemple qu'on ait un fichier d'image qui va servir à illustrer son podcast si on lui soumet le podcast donc dans notre dossier podcast 3 euh, on va commencer comme ça on va stocker nos fichiers on fait un petit clic droit on fait importer des fichiers et sur notre ordinateur on a un fichier audio et un fichier qui est le logo et on fait ouvrir et donc on va importer ces deux fichiers qui vont apparaître dans notre dossier donc voilà nos fichiers sont stockés dans le google drive on revient en haut du drive et maintenant on va paramétrer ce dossier que nous avons créé pour qu'il soit accessible à tout le monde parce que par défaut les fichiers du google drive sont privés seul l'utilisateur qui les a créé y a accès donc on se met sur ce dossier qui va stocker un podcast on fait un clic droit à nouveau, on va dans partager, et là dans partager, on va aller dans les options avancées. Par défaut, donc le dossier est privé, je suis seul à pouvoir y avoir accès. Je clique sur modifier, j'active un accès au public, et histoire que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi, je vérifie bien que l'accès est uniquement réservé à la lecture, et je fais enregistrer. Et voilà, à présent mon dossier, je clique sur OK, mon dossier est accessible à tout le monde. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer Blogger pour pouvoir faire du podcasting avec. Donc, on va aller dans Blogger, dans l'interface utilisateur. On va aller dans les paramètres et on va aller dans les paramètres Autres. Et dans ces paramètres Autres, on a toutes les informations justement sur le flux RSS. Donc on a flux de site. On va autoriser ce flux complet, oui par exemple. Et on va avoir une autre option qui est activer les liens de titres et les liens de contenu, qui par défaut dans Blogger est sur nom. On clique dessus, on dit oui et on enregistre les paramètres. Et là, on va pouvoir créer euh, nos articles qui vont être le support du flux dans lequel on va pouvoir joindre des fichiers audio qui vont être les fichiers du podcast. D'accord Je reviens 5 minutes sur Google Drive. Alors, comme vous le voyez, on a un dossier qui s'appelle Podcast 3. Mais ce dossier, si on rentre dedans, et si on essaye par exemple de lire un fichier audio, je rentre dedans, et donc j'ai mon fichier audio qui est là, et ce fichier audio, le problème, c'est qu'il s'ouvre dans l'interface de blogueur, donc il n'est pas accessible à tout le monde. Euh, sous forme de fichier mais directement sous forme de lecteur donc ce n'est pas ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est avoir accès directement à notre fichier pour cela il va falloir qu'on mette un peu les mains dans le cambouis et qu'on essaye de trouver l'adresse du fichier alors c'est assez simple quand on a un dossier on sélectionne l'adresse du dossier dans lequel on est donc le dossier là qui stocke nos podcasts podcast 3 et on copie cette adresse on va se mettre dans un éditeur de texte. Donc par défaut, cette adresse elle ressemble à ceci. Vous voyez, https://drive/google.com/drive/folder. slash Et là, ici, on a une série de chiffres et de lettres. Alors, si on veut avoir accès à ce fichier, en fait, il y a une petite manip à faire. On copie cette série de chiffres et de lettres. Copier. Et cette série de fichiers de chiffres et de lettres. En fait, on remplace le départ par googledrivecom host et on colle cette adresse. Et ça, ça va être l'adresse de l'endroit qui stocke tous nos fichiers. D'accord Ça veut dire que par exemple, dans notre dossier, on a aujourd'hui deux fichiers. On a le fichier, hop là, on a deux fichiers. On a le fichier audio qui s'appelle aller.mp3 et le fichier d'illustration du podcast qui s'appelle logo.jpg. Donc si on veut trouver l'adresse de notre fichier ad.mp3, on va récupérer son nom, voilà, on la copie, et on va aller, ici par exemple, la coller comme cela. On récupère cela, cette adresse un peu barbare, et si on l'essaye à l'intérieur d'un navigateur, je colle, j'y vais, et là, Histoire je récupère directement un fichier audio. Et c'est cette adresse de fichier audio qui va nous servir pour créer notre nouvelle entrée de podcast. On revient donc à Blogger et on va créer un nouvel article. Ça va être notre premier article, et ça va être donc l'histoire incroyable c'est le titre du texte et donc c'est histoire peu croyable d'Alphonse allez voilà une fois qu'on a créé ça bah on a en fait la partie visible de, de, de tout ce qu'on veut raconter sur notre texte on pourrait rajouter d'autres choses du texte des images peu, peu importe un descriptif plus avant il va falloir qu'on associe à cette entrée en fait de, de blog, il va falloir qu'on lui associe un fichier. Donc on va cliquer sur lien, et dans lien, on va avoir la possibilité de faire des liens vers des pièces jointes. Donc ici, on va coller la fameuse adresse de notre fichier MP3, googleandrive.com, host, etc. etc. D'accord Donc on va aller ici, on va la coller, et la blogueur va nous dire c'est un fichier audio mpeg donc un fichier mp3 et on dit ok et voilà là notre fichier est prêt on a le texte, le titre et le lien avec notre fichier audio on fait enregistrer et on fait publier et si maintenant j'affiche le blog je me retrouve avec mon texte vous allez me dire, mais où est-ce que se trouve le fichier mp3 ben, Le fichier mp3 se trouve justement dans notre flux de podcast qui pour le moment est ce fameux flux qui est tout en bas, inscription, article atom. Par exemple, si je clique dessus, ben, je retrouve mon flux atom avec le titre, le texte et le fichier mp3. Maintenant, il va falloir que ce fichier XML, on essaye de le rendre compatible avec un maximum de, de systèmes de lecture de podcast. Par exemple Apple, quand on lui soumet un podcast, il, il, il exige qu'on ait une image donc cette fameuse image qui va faire 1400 pixels sur 1400 pixels qui représente le podcast Donc on va pour avoir ce fichier un maximum compatible avec tous les lecteurs de flux on va aller dans FeedBurner On a on va copier l'adresse de notre flux XML. On va aller dans Feedburner et là on va pouvoir burn a feed right this instant. Créer tout de suite notre flux. On va dans cette zone, on colle notre flux. On lui dit oui, je suis un podcaster et oui, je veux créer mon flux donc next et voilà. Alors on va voir quatre euh, étapes, je crois, de tête, qui vont nous aider à paramétrer notre flux. La première chose, c'est euh, donner un titre au flux. Donc Par défaut, bah, ce titre, c'est le titre de notre blog, donc « test podcast avec les outils Google ». Mais on peut lui donner un autre titre, hein, si on veut. Euh, par exemple, euh, « podcast Alphonse Allez puisque c'est ça qu'on a sous la main et puis on a la possibilité de donner un nom euh, spécifique à ce flux de podcast alors on va appeler ça podcast allez voilà et puis voilà on va faire créer et voilà notre flux est prêt à être utilisé enfin presque il nous reste encore trois étapes la deuxième chose c'est on va choisir d'optimiser notre podcast. Donc la première chose, on va dire qu'est-ce que vous voulez partager comme fichier par défaut. Donc est-ce que vous voulez partager tous les fichiers médias, uniquement les fichiers audio, uniquement les fichiers vidéo, uniquement les images. Nous on va choisir de partager tous les fichiers médias. Et donc on va avoir toutes les optimisations pour iTunes. Première chose, iTunes nous propose de ranger notre fichier par catégorie. Alors, par catégorie, on va dire que c'est des arts et que la sous-catégorie c'est de la littérature. La deuxième chose, c'est que euh, on nous propose de mettre une image pour illustrer notre podcast. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait stocké dans notre dossier podcast un fichier qui s'appelait logo. Ça, c'est pour rappeler de ça. Et donc, ce fichier logo, c'est très simple vous rappelez, on avait dit quand on veut l'adresse du Drive on met cette fameuse série plus le nom du fichier derrière donc notre fichier s'appelle logo.jpg si je me souviens bien En plus je n'ai pas de tête voilà, donc on revient là on récupère cette adresse copier on retourne dans FeedBurner on colle et on regarde à quoi ressemble notre image et effectivement on retrouve notre image alors attention cette image elle doit au minimum faire 1400 pixels sur 1400 pixels on peut mettre un sous-titre donc on va choisir des lectures de texte d'Alphonse allez c'est pas très original dans les sous-titres on va pouvoir mettre une description du podcast donc extrait du recueil ou le micro à l'intérieur du recueil à cet ordre voilà ok on va pouvoir ajouter des mots clés lecture livre audio nouvelle et puis on va pouvoir mettre une adresse donc cette adresse elle va servir par exemple à elle va servir par exemple à iTunes à nous contacter s'il y a un problème avec notre fichier mais aussi à d'autres utilisateurs on va avoir à classer notre notre notre classement au public par exemple est-ce qu'il y a des, des, des contenus qui peuvent être choquants, oui ou non à première vue moi je dirais non est-ce que vous avez un message de copyright ou pas euh, donc si vous avez un copyright particulier donc euh, moi je dirais que on est sous licence Creative Commons voilà et puis vous allez pouvoir mettre votre nom à l'intérieur donc n'hésitez pas mettez le voilà et comme ça on aura toutes les infos nécessaires pour le podcast et on passe à l'étape suivante alors ce qui est pas mal avec feedburner c'est que vous avez toutes sortes de d'informations qui sont stockées à l'intérieur c'est vraiment un, un outil qui est pas mal pour avoir des statistiques sur ces données par exemple vous allez pouvoir euh, cliquer sur euh, par défaut la circulation, combien de personnes se sont abonnées combien de personnes lisent euh, vos différentes publications et combien de quel type de service utilise votre flux comme ça vous allez pouvoir savoir si ce sont des annuaires, si ce sont des gens qui le lisent directement en ligne ou des gens qui le lisent par exemple avec iTunes et il y a quelque chose qui est pas mal aussi, ce qu'on appelle les items en closure download, c'est à dire le nombre de personnes qui vont télécharger euh, après vous, bah vous pouvez jouer avec Feedburner à faire plusieurs autres choses mais, mais je vous laisse jouer tout seul euh, vous cliquez sur next et là, voilà vous avez créé votre podcast on va juste faire un dernier petit truc c'est que ici on a l'adresse de notre flux vous voyez ici sur cette petite icône de flux RSS on va aller ici on va récupérer cette adresse, et on va retourner dans notre podcast, parce que c'est toujours très pratique. Voilà. On va éditer notre article, et on va rajouter un petit truc. On va faire, abonnez-vous au podcast. On va faire avec ça, un petit lien. Pour faire un lien, on clique sur associer, on colle, on fait OK on met à jour notre article et on retourne sur notre site on actualise et là, on a notre bouton abonnez-vous au podcast et si on clique dessus on se retrouve dans FeedBurner avec la possibilité de jouer directement notre son ou alors avoir des liens directement vers iTunes vers Juice, vers FireHunt et donc vers tous les lecteurs XML. Et donc voilà, maintenant, on a, grâce à Google Drive, Blogger et burner on a finalement un blog de podcasting qui est complètement prêt. Après, vous pouvez vous amuser à plein d'autres choses, par exemple, rajouter directement un petit lecteur audio sur votre podcast. Je ne le mets pas à l'intérieur du screencast. Promis, on en reparle, mais ça vous le verrez sur le blog euh, de l'atelier des passeurs de savoir qui s'appelle Des nouvelles de l'atelier que vous pouvez trouver euh, à l'adresse euh, de savoir.fr où vous pouvez retrouver déjà pas cette semaine tout. Cet article qui est complètement détaillé, point par point, écrit, avec un petit mode d'emploi que vous pouvez suivre sans aucun problème. Qui vous amènera jusque là. Et puis, promis, dans quelques jours, quelques semaines, et eh ben, on améliore encore un peu ça, histoire d'avoir un lecteur sur notre blog blogueur et pouvoir lire directement tous les fichiers MP3. Voilà, j'espère que vous ne manquerez pas trop pour les bafouillages, les gratouillages et tout ce genre de choses. J'espère que vous trouverez des choses très intéressantes dans ce podcast. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur le blog Les Nouvelles de l'Atelier.